Bientôt le départ. Départ de l'épreuve principale. 1400 mètres à parcourir avec Wall Tag et Horse Guards sollicités. Horse Guards qui va se montrer le plus rapide devant Wall Tag, Iditarod Trail, Vasco Street Tracto, Opera Royal. En épaisseur, Hale. Ensuite, on retrouve Ideal Secret, Aliasat à l'arrière avec Table Bay qui ferme le cortège aux abords du tombeau Malarctique. Horse Guards avec euh, Sonaram donc euh, qui dirige les opérations, demi-longueur d'avance sur Vasco Street Tractor, Dinesh Soufol euh, qui tente de prendre le meilleur sur Horse Guards et là à l'extérieur de Woltag, bien placé en quatrième position lui.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 Les échoue à bord de la cour pour entrer dans la ligne droite finale avec Vasco Street Tractor, lancé par Dinesh Souffol à l'intérieur. Ideal Secret, ID Tarot Trail, Wall à l'extérieur, Aliasat complètement en dehors. Ideal Secret à la corde avec Horse Guards, Aliasat avec Woltag, Ideal Secret, Horse Guards avec Aliasat à l'extérieur. Belle arrivée, même est là Et c'est parti pour cette première épreuve, 1400 mètres à parcourir, un peu lent Double Winner. À l'avant, alors, uh, à Daxamon, là, bien parti également. The Right uh, Stuff, Red Force One, After The Order, Eurotech dans le dos de The Right uh, Stuff, uh, qui tient un peu le coursier d'écurie Pritem Deby On retrouve uh, After The Order, qui évolue uh, en 5e, 6e uh, position. Northern Rebel, double winner en queue de peloton, Les faux-quittent... Le tombeau à l'Arctique pour entamer maintenant la descente sous l'impulsion de Artax avec uh, The Right Stuff, uh, le favori se cale à son extérieur, Eurotech, uh, Manla en dehors, Red Force One, ensuite Northern Rebel after the order et Double Winner, bientôt plus que 700 mètres à parcourir. Artax, taquiné toujours euh, par The Right Stuff à 2-3 longueurs euh, Eurotech. Amandla évolue en quatrième position. Red Force uh, One, uh, after the order, a commencé euh, son effort. Northern Rebel est également lancé et Double euh, Winner en queue de peloton à 400 mètres de l'arrivée. Attention à Artax qui va essayer d'aller jusqu'au bout. Eurotech fait une belle impression. Amandla également sur la bande du jeune Tejas Jaglal en pleine ligne droite avec Artax. Eurotech, The Right Stuff à l'extérieur after the order en dehors il y a Northern Rebel également qui est lancé. Eurotech qui est l'avantage avec Kamala qui termine pour en Europe. C'est-à-dire on Eurotech toujours devant la nouvelle unité avec Red Force One qui termine entre ombres. Eurotech, Red Force One, Northern Rebel, les deux. Mr. Green Street à l'extérieur. C'est parti avec un léger temps d'arrêt pour Mr. Green Street. Elle l'avant donc bien parti, Heart of Darkness. Flowerscape, le favori, va suivre probablement en troisième position puisqu'on voit Cap Kuta à l'extérieur de Heart of Darkness. Jetpath complètement en dehors, il y a Mr. Green Street, puis il y a Lead Singer, Siberian Husky, Robbie Spirit et Eagles Vision en queue de peloton. Train plutôt lent imprimé par Heart of Darkness à l'approche du tombeau malartique devant Cap Kuta. Alors Jet Palf va essayer d'améliorer sa position. Flowerscape, le favori, donc en attentiste. Ensuite on retrouve Siberian Husky. Mr. Green Street se reprend un peu. Il y a tout, tout, tout de même derrière donc Eagles Vision, toujours en queue de peloton. Devant lui, Leeds, Ruby Spirit. Chalibar intérieur. Heart of Darkness, pas de problème toujours devant. Le cheval de l'écurie, Jean-Michel Henry. Cap Flowerscape pendant Buscade, très bien placé. Jet face Siberian Husky. Euh, puis on retrouve tout juste derrière maintenant Mr. Green Street qui va tenter d'améliorer sa position. Dream Forest également euh, va se mettre en évidence. Et derrière toujours Eagles Vision en pleine ligne droite. Heart of Darkness C est parti à sa poursuite. Flowerscape, Dream Forest va tenter l'intérieur. Heart of Darkness prend ses distances. Est-ce que Flowerscape va revenir Je pense pas. Heart of Darkness va assurer Dream Forest. Termine bien à l'intérieur, mais pour la deuxième place, je pense. C'est bon pour lui, le départ est imminent. C'est parti pour cette euh, troisième épreuve. 1450 mètres à parcourir. Bon départ de Lagacio À l'intérieur, Paddington Lock et John Min à Bound by Duty. buddy en épaisseur. Affranchi qui se rapproche à l'intérieur. Pour se placer dans le dos de Paddington Slug. On retrouve Apollo Star, Bound by Duty qui a trouvé une place sur les barres. À l'arrière, il y a Black Indy, Bowling. Les faux sont au tombeau malarctique avec Paddington Slug qui est parti. Une longueur d'avance sur Harit Down and Mix se montre un peu ardent. L'agation à l'extérieur de la franchise. Aouf Mal est en cinquième position position. Apollo Star, Good Buddy évolue en troisième, quatrième épaisseur. Bound by Duty s'est caché sur les barres. Et qui tire uh, Band by duty. On retrouve uh, par la suite Black Indy qui se rapproche à l'extérieur. Et Bowling ferme le cortège à 600 mètres de l'arrivée. Paddington Slot n'est pas inquiété de longueur d'avance sur It Dawn uh, on Me. L'Agatio bien placé en 3ème position. A uh, franchi mal et 5 Avec Good Buddy qui va se rapprocher uh, le gris. Apollo Star qui attend l'ouverture. On retrouve Black Indy lancé de loin. À l'arrière, bound by Duty, Bollinger, Paddington Sluck et, et, et Dononmi on Me font belle impression à l'avant, en pleine ligne droite, Paddington Sluck avec Dononmi on Me qui est lancé maintenant par Swapnil Rama. Paddington Sluck a toujours l'avantage sur Harry, Down on Me, ce sera assez difficile pour les autres. Franchi, temps de revenir, mais Paddington Sluck repart. Paddington Sluck qui va s'imposer, celle-là c'est pour Nourish Joglal. Paddington Sluck de l'écurie gilbert -Rousset. C'est parti pour la quatrième épreuve, un très bon départ sauf pour Snowy Mountain à l'avant. Donc Licario très sollicité mais Tripod pour l'instant va garder l'intérieur, Promissory. Ensuite on retrouve Roman, Dancer, Trip to the Sky, Watch, Midad, Putawa, Tommy et Snowy Mountain. Tripod donc euh, dirige le peloton avec Licario euh, qui va se mettre à, à, sa, à sa poursuite. En tout cas, donc très bien parti pour, pour Tripod Promissory également là. Roman Dancer. Ah, on retrouve Watch Midad. Trip to the Sky derrière Snowy Mountain. Le nouveau est distancé devant lui. Potawatomi avec toujours l'avantage pour Tripod. L'Icario, Roman Dancer, tout juste dans le dos de Promissory. Ah, puis il y a Watch Midad également bien placé. Trip to the Sky, Potawatomi et Snowy Mountain. Les chevaux sont à 400 mètres du poteau bientôt avec uh, Tripod. Sous la tripod sous la menace maintenant de l'Ikerio euh, qui euh, maintient la pression. Promissory, Watch Me Dad se rapproche Roman Dancer, Trip to the Sky, Putawatomi, Snowy Mountain. Tout est possible dans cette épreuve. Tripod lance le sprint final, Promissory arrive, L'Ikerio en pleine piste. Roman Dancer va aller chercher le passage tout comme Watch Me Dad à l'extérieur. Roman Dancer monté par Stephen Donahue. Pensez distance. Roman Dancer devant Trip to the Sky, Potawatomi à l'extérieur.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 En deuxième position, Prince of Persia, Hubble euh, maintenant qui va étendre ses foulées. Hubble, Dynamite Jack, Stream Ahead, Prince of Persia, Arabian Air, Setsi Kamadans. Et à l'arrière, on retrouve Lemon Drop Shot. Les chants qui entament la descente, euh, environ 800 mètres à parcourir euh, dans cette épreuve. L'avantage à Hubble, monté par Pravechuril devant Dynamite Jack, le favori, Stream Ahead évolue à l'extérieur de Prince of Persia, Arabian Air. Sitsi Dance et Lemon Drop Shot qui va améliorer sa position à l'extérieur de Sitsi à la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée.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 Et qui confirme le touche à montre de Aliot. Départ de la sixième épreuve, alors bon départ pour Trojan Quest, Master J, Nicholson également bien parti avec Captain Garrett. Puis on retrouve Master of All I Survey, il y a Tildon et le quartier. À l'avant donc, il y a le cheval de l'écurie, Master J, le favori, qui ne laisse le soin à personne de diriger le train avec Trojan Quest. Ensuite, on retrouve Nicholson sin en quatrième position. Il y a Captain Garrett devant lui à l'intérieur, puis Desert c'est-il Master of all ISV, uh, le quartier, et finalement Tildome avec Master J. Uh, maintenant sous la menace de Captain Garrett, à Trojan Quest, Nicholson va se rapprocher également en pleine ligne droite avec uh, Nicholson qui arrive à l'intérieur. Master J a toujours l'avantage, Master J, Captain Garrett, Master J, Captain Garrett, Master J, Captain Garrett, Captain Garrett devant Master J, Nicholson. Ensuite. World of Angels. C'est parti pour la septième, la huitième épreuve avec uh, Juniper Lane qui part en tête avec uh, Choir of Angels et Break the Silence, uh, Culture Trip, puis on retrouve Hakim, Proti Paradise, Moshkino Inauguration en queue de peloton, avec Juniper Lane qui se démarque maintenant de Break the Silence et de Choir of Angels, uh, puis on retrouve Culture Trip, uh, Hakim, Proti Paradise, Inauguration et Moshkino. Il est parti sur de bonnes bases, Juniper Lane qui creuse l'écart sur Break the Silence, uh, Choir of Angels toujours en troisième position Culture Trip rejoint par Hakim, puis on retrouve Proti Paradise, euh, toujours en queue de peloton, Moshkino et Inauguration. Juniper Lane tient le bon bout, euh, donc uh, Juniper Lane avec Ori Lancel, Break the Silence, Croix of Angels va se rapprocher légèrement, Culture Trip également doit être sollicité à partir de là, Hakim, Proti Paradise, Moshkino et Inauguration. Il entame très bien sa course, Juniper Lane toujours sous la menace du favori Break the Silence, à l'intérieur, à l'extérieur il y a quoi? Angels, break the silence, passe à l'offensive, Juniper Lane va lancer maintenant le sprint final, culture trip également là, Juniper Lane, break the silence à l'extérieur, Juniper Lane repart, mais attention à l'intérieur il y a culture trip, Juniper Lane, culture trip à l'extérieur, break the silence, culture trip va battre Juniper Lane, break the silence. En...